Vous pouvez ajouter un nouvel auteur en le sélectionnant dans la liste des auteurs déjà connus de HAL ou en le créant au moyen d'un formulaire. Il faudra de toute façon l'affilier. C'est ce que je vais faire pour Laurent Péria, Alors vous voyez qu'il est déjà connu de Hall puisqu'il a déjà déposé. Il est toujours préférable de sélectionner la forme verte d'un auteur car c'est la forme qui est validée dans le référentiel de Hall. C'est ce que je vais faire. Voilà, et vous voyez qu'il apparaît ici. Et il est déjà affilié à un laboratoire. Je vais ajouter un nouvel auteur en l'occurrence moi, parce que je ne suis pas connue de Hall. Et vous voyez, juste pour vous montrer, le formulaire à renseigner. Ici, vous voyez que les champs obligatoires sont le nom et le prénom, et c'est tout. On peut ajouter le mail, l'URL, etc., l'établissement d'appartenance. Et vous pouvez également choisir une fonction euh, dans le cadre de la publication, par exemple, auteur, correspondant, euh, auteur, euh, directeur de publication, traducteur, etc. Ici, je vais affilier mon auteur. Pour affilier un auteur, il suffit de cliquer sur la petite maison. Un formulaire apparaît, vous pouvez saisir alors le sigle ou le nom de la structure de recherche. Une liste déroulante vous permet de choisir la structure appropriée. S'il y a plusieurs occurrences pour la même structure, dans tous les cas, il faut privilégier la forme en vert qui correspond à la forme validée dans le référentiel de HAL. Le cas échéant, vous pouvez créer une nouvelle structure. vous pouvez toujours modifier ou supprimer un auteur. Là, en l'occurrence, je vais le supprimer. Je vais également vous montrer comment créer une nouvelle structure. Là, je vais ajouter un nouvel auteur. Et je vais l'affilier. en ajoutant une nouvelle structure. Vous pouvez indiquer pour une structure euh, plusieurs niveaux, équipe de recherche, département, laboratoire, institution, institution correspondant généralement à un établissement de type université. Là ici, je suis en train de lier une équipe de recherche à un département que je vais lier à un laboratoire. Vous voyez qu'à chaque fois, euh, le menu déroulant me permet d'éventuellement sélectionner un laboratoire ou une équipe de recherche ou un département déjà connu de HAL. Voilà, ici par exemple, j'ai affilié Jean-Michel Mermet à une équipe de recherche, un département, un laboratoire, une institution. Enfin, dernière fonctionnalité intéressante, vous pouvez ajouter des auteurs via une liste ou tous les auteurs déjà connus de HAL appartenant à une structure de recherche ou encore depuis une liste de vos auteurs. Par exemple, je vais ajouter tous les auteurs de l'Institut de recherche LLS. Je peux en sélectionner certains ou pas. Vous pouvez également ajouter euh, la liste des auteurs avec lesquels vous avez déjà travaillé ou pour lesquels vous avez déjà fait un dépôt. Et maintenant, nous allons passer à l'étape suivante, le récapitulatif. La dernière étape récapitule donc l'ensemble des données que vous avez renseignées, ce qui vous permet de vérifier si vous n'avez pas oublié euh, ou fait des erreurs. Vous pouvez à tout moment revenir sur l'onglet « Métadonnées » ou « Auteurs » ou « Fichier si vous souhaitez corriger ou compléter quelque chose. Vous pouvez également lier votre dépôt à une autre ressource présente dans « HAL » une autre version, ou une partie 2, ou une illustration, etc. Avant de déposer, vous devez accepter les conditions demandées par HAL. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur « Déposer » pour finaliser votre dépôt. Après le dépôt, HAL procède à une vérification de forme et vous informe par mail de la publication de votre dépôt. Ça y est, nous avons fini notre dépôt. Une fois que HAL l'aura validé, on pourra à tout moment revenir sur la notice, la compléter, la modifier, etc. Vous voyez qu'ici, il est affiché dans mon compte comme document en attente de vérification. Il est également possible de transférer votre publication déposée dans HAL vers Archive ou vers PubMed. Vers archive, si euh, vous mettez le texte intégral et si votre résumé, euh, si vous avez un résumé en anglais, pour PubMed, c'est exactement le même principe. Et euh, ce, cette fonctionnalité euh, est indiquée quand vous avez sélectionné comme domaine de publication euh, les sciences de la vie ou les sciences physiques. L'ensemble des fonctionnalités que nous avons explorées permet de déposer une publication scientifique en un temps réduit de quelques minutes. J'espère que cette démonstration vous aura intéressé et vous aura convaincu de l'intérêt de déposer dans HAL une publication scientifique et nous restons à votre disposition pour toute demande complémentaire ou toute question.